Yo, c'est MightyFake, alors j'étais tranquillement en train de lire mon webtoon tant soudain Noni. Du coup aujourd'hui on va voir comment éviter ça avec trois sites et applications pour avoir ces webtoons gratuitement. On commence tout doucement avec l'appli et le site WeComics. Sur WeComics, tout est optimisé pour téléphone, même le site internet qui ne se déroule qu'en longueur. Ici on a un très très gros catalogue de webtoons que tu peux d'ailleurs ajuster à tes goûts suivant tes préférences pour les webtoons de garçons ou de filles. Et dans tous les cas, si tu es un fan de romans, c'est clairement le site ou l'appli qu'il te faut. Parce qu'il il y en a vraiment de tout, tout, tous les genres. En plus de ça, leur modèle économique se base sur des pièces utilisables pour débloquer des chapitres. Mais rassure-toi, pour en avoir, tu peux faire plusieurs tâches dans l'application ou alors inviter des amis qui entreront ton code d'affiliation pour eux aussi gagner des points. C'est donnant donnant dont je crois qu'il n'y a pas de mal à ce que j'affiche mon code promo à l'écran, n'est-ce pas Ok, donc c'est en gros ça pour Wii comics. Je n'ai pas exploré tout leur catalogue, mais côté romance, il est très chargé. Du coup, on passe à Manga Toon qui lui a fait un peu plus d'efforts côté design du site et de vie parce que, comme tu peux le constater, c'est très stylé. Ici aussi, on a des tonnes et des tonnes de webtoons classés en fonction des genres particuliers, dont aussi beaucoup de romances. C'est à croire que c'est le format le plus populaire chez nos dessinateurs de comics. Mais hormis ça, un manga est aussi l'un des distributeurs principaux du manga Tales of Demon and Gods. C'est un webtoon culte que je conseille d'ailleurs pour les consommateurs de manga vu le nombre de références qu'il contient notamment à Naruto. Dans tous les cas ceux qui liront verront de quoi je parle. Et d'un autre côté, ici aussi on se base sur le déblocage du contenu. Mais cette fois, il s'agit du temps de lecture de chapitres, même s'il balance déjà énormément de contenu gratuitement, de quoi rester sur l'appli à tout moment. En plus, les points sont gagnés soit quotidiennement, soit avec des petites tâches dans l'appli, soit par invitation. Donc encore une fois, je pose mon code d'affilié ici là dans le plus grand détail. Et, et, et, j'insiste encore sur Tales of g mannany -man car ce webtoon à lui seul peut te faire télécharger cet appli. On arrive donc à Webtoon, plus précisément Line Webtoon que je suis sûr que tu connais déjà vu que c'est cette plateforme qui distribue les Webtoons Toa of God et God of High School qui ont même déjà leur adaptation en anime. Et petite parenthèse, ces deux Webtoons et animés sont extrêmement bien réalisés et risquent clairement de marquer les esprits de plusieurs générations. Hormis ça, et pour ma part, je ne crois pas que la plateforme ait autant de que les précédentes. Même si pour le peu que j'ai vu, j'ai su grandement apprécier la qualité et je parle notamment de Let's Play, Age Matters et bien sûr God of High School, mais aussi Un Originary, True Beauty et actuellement mon ultime kiff, Hardcore Leveling Warrior. Et oui, j'ai des goûts très intéressants en effet. Par contre, Webtoon me fait la différence avec une grande majorité des plateformes de Manoa dans le sens où tous les épisodes sont gratuits libre d'accès sauf les trois dernières sorties accessibles uniquement avec des fast-pass qu'on achète avec de l'argent réel. Mais en vrai, ça ne dérange en aucun cas la lecture, ce sont juste de grosses aides ou spoilers que j'affectionne personnellement. Voilà. On en a donc fini avec les sites de Webtoon normaux, conventionnels, family friendly pour ne pas dire non adulte. Oui, non adulte, parce que tu ne retrouveras jamais, sur aucun de ces sites applications, des Webtoons comme le très célèbre Stepmother ou en français, la femme de papa. De ce côté, tu peux checker les sites comme manoa 18 ou ManyTones, ils en sont pleins. Et aussi, laisser un petit like en dessous de la vidéo ne te fera pas de mal. Et par ailleurs, si tu veux une autre vidéo sur le sujet avec bien d'autres sites de webtoons, alors fais-le-moi savoir. Sur ce, c'était MightyFake, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles découvertes digitales. Ciao Ah, oh, et en passant, vous pouvez spoiler un commentaire, c'est fric.